Été 1933, me voilà devenu James Bond, ce bon vieux James flânant au milieu de créatures pulpeuses, charmant chacune avec mon irrésistible rictus, mes dents blanches, mes lèvres pulpeuses et mon slip de pain. Tu prends l'apéro hein Et comme pour ajouter au romantisme ambiant, un petit groupe typique de musique provinciale nous joue la sérénade aux abois. Le son du colibri qui perce cette journée si torride et Pamela, qui. Mais qu'est-ce Un rêve Un de plus Je ne suis pas avec Pamela Je ne suis donc pas James Bond Mais qui diable a pété Tu prends l'apéro, hein Si tu ne veux pas réveiller tes voisins, bien que nul doute tu t'embranles royalement, admettons, si tu veux préserver ce qui te reste de dignité, alors je te conseille d'isoler phoniquement ta cellule. Pas ta prison, enfin ta cellule, ton habitacle, enfin ton van, enfin t'as compris. Avant de commencer, il te faudra suivre les mêmes étapes que pour le sol. Netto. Je te remets le lien juste ici. Nettoie les zones que tu vas coller, ça évite de laisser des traces de gras et se retrouver avec un problème sur la tête. <tousse> Ensuite, achète des tasseaux et peins-les histoire de les protéger un peu d'humidité. Les coller avec la même colle que j'ai utilisée pour le sol et voilà, tu es fin prêt. À ce stade, tu dois choisir si tu mets un lanterneau ou pas. Si c'est le cas, Pose ton lanterneau avant et fais tes ouvertures, fenêtres, etc. Moi, je n'en veux pas et j'expliquerai dans ma dernière vidéo mes choix. Continuons. Autant l'isolation n'empêchera pas de ne pas entendre un feu d'artifice, autant tu ne seras pas réveillé lorsque la pluie tombera sur le toit de ton fourgon aménagé. Je fais ce choix alors que finalement, peu de gens en parlent sur le net. Pourquoi Mais oui, pourquoi Parce que... <rire> je vais t'expliquer, autrement il n'y aurait pas de vidéo je disais donc que l'isolation phonique est aussi importante à mes yeux voire même plus que l'isolation thermique et déjà parce que l'isolation thermique ça ne sera jamais aussi efficace qu'une isolation du bâtiment, autrement ta voiture sera un bunker ambulant, alors que l'isolation phonique te permettra quand même de diviser par 3 l'intensité du bruit extérieur des voisins de camping un peu soifards, tu prends la perro, hein les orages d'été, la pluie qui résonne sur le toit ou le flic qui frappe à ta porte pour te virer d'un spot interdit. Il y a tout de même un convénient et de taille ou plutôt devrais-je dire de poids en effet le paquet de 3 mètres carrés fait environ 10 kg du coup ça allonge le facteur poids de 20 kg pour mon fourgon vu que j'ai acheté deux paquets il y a un filier dans le descriptif of course mais dormir tranquille n'a pas de prix c'est d'ailleurs le principal critère de tout le travail d'aménagement de mon van et tu comprendras l'isolation se présente sous forme de petits panneaux au revers collant et plutôt fort collant d'ailleurs ressemblant fort à du shingle et l'autre côté un revêtement alu au marquage quadrillé qui permet de découper les feuilles précises et de repérer facilement les mesures. L'ensemble se goûte très bien et se met en place facilement. Une seule lame de cutter suffit d'ailleurs à découper proprement et très facilement les 6 mètres carrés que j'ai achetés. Une paire de gants est livrée avec le paquet, histoire de ne pas finir comme Wolverine. J'ai préféré ce produit à un autre, qui pourtant avait visiblement fait ses preuves, juste parce qu'il était à 20 euros moins cher. J'ai regardé les différentes épaisseurs de disponibles, du 2,2 mm ou du 3 mm, mais j'ai imaginé une faible différence de performance entre les deux. Alors j'ai pris le moins cher, hein, pas con. Maintenant si tu veux prendre le plus cher, hein, vu que c'est des liens affiliés, fais-toi plaisir. Or, en revanche il est vrai que sur les parois, la pose est moins fastidieuse que pour le toit. Une roulette ou un couteau à maroufler n'est pas du tout utile. Le marouflage se fait facilement à la main. Euh, sans oublier les gants, hein, si tu veux pas faire la pub satirique de Redair pour les plus vieux. Red Air. Bien entendu, faites en sorte que la tôle soit dépourvue de graisse, je l'ai déjà dit au début ça. Autrement, ça risque de ne pas coller. Parfois, seuls quelques morceaux suffisent à insonoriser une plaque de tôle entière. Elle a un effet amortisseur de choc sur la tôle. Le son, enfin, l'onde qui porte le son, peut être considérée comme un choc. Évidemment. évidemment. Du coup, je vais poser ce revêtement absolument partout, sauf sur les passages de roues. Aucun risque que je pique un roupillon à l'arrière pendant que ma femme conduit mon fourgon. Elle n'a pas envie de mourir quand même, hein, ça va. Oui, les femmes savent pas conduire, mais attends, bien, au même titre que les joueurs. enfin, <rire> les arriégeoises. L'insonorisation est impressionnante. Depuis la cabine, j'entendais souvent les portes arrière couiner. Maintenant, c'est fini. Lorsqu'on est à l'intérieur, on ressent vraiment la différence. Suffit de frapper sur les parois pour se rendre compte des zones insonorisées de celles qui ne le sont pas. Voilà, mon véhicule vient de prendre 20 kg sur la balance, mais je serai tranquille pour dormir. La prochaine étape, c'est l'isolation thermique du plafond et des parois. N'oublie pas de t'abonner, de liker chacune de mes petites œuvres d'art vidéographique et je te dis au revoir.